Si Dalibo était un animal Je vais être nulle, hein. je te préviens. Hein. Ah bah ouais, mais là... Euh... Tu sais, les, les cups, là J'ai un film qui vient, là, mais... <rire> Vous n'allez pas aimer.